c'est et j'espère que vous allez bien alors ici il fait très chaud c'est pas si souvent mais oui c'est la canicule et pourtant on a eu donc la visite du ramoneur ce matin toujours pour notre poêle à bois je vous ai raconté déjà l'histoire sachant que donc on en a acheté un qu'on peut pas l'installer mais il fallait quand même la visite du ramoneur qui doit donner l'autorisation de pouvoir l'installer dans un futur qui certainement dans les six mois parce qu'il faut qu'il y ait une entreprise qui vienne installer les tuyaux d'évacuation de la fumée, etc. Enfin bref. Donc il y a la canicule. N'empêche que les Allemands, nous disait le ramoneur, se préparent pour l'hiver. Et donc il est débordé de demandes concernant ces fameux poils, alors ou cheminées. Hein. Voilà, donc c'est amusant parce que <rire> on crève de chaud et puis euh, bah, les gens se projettent déjà en hiver. Sinon, au niveau pénurie, qu'est-ce que j'ai remarqué ici Alors, on retrouve de l'huile à des prix astronomiques. La farine, ça va, le prix est correct. Par contre, ce que j'ai remarqué, euh, la, la, le truc qu'on ne trouve plus en ce moment, c'est assez amusant d'ailleurs, c'est, vous savez, le pain, là, genre, euh, avec le, le truc de sésame, vous savez, le pain qui est très, très sec, là. Euh, le truc de genre de pain de régime, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est Vasa, euh, pain norvégien ou suédois, je ne sais plus exactement. Euh... Je pense que vous, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est des pains, évidemment, enfin des pains, C'est pas du pain, mais c'est des espèces de, de, de cracottes, des trucs croustillants, là. Alors, c'est très bon parce que c'est plein de fibres et tout, évidemment. Euh, ça ne rassasie pas. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'en trouve plus. Donc, <rire> Donc je ne crois pas que les, les Allemands fassent un régime. mais Je crois plutôt qu'en fait, ils font des réserves de ce pain-là parce que ça peut se garder très, très longtemps. Voilà, bon, c'est pas bête. Hein. Enfin bon, c'est énervant quand on a envie d'en avoir un petit peu pour soi. et bien, il n'y en a plus. À part ça, ben nous, on a de la moutarde, on a de la mayonnaise, voilà. Donc Pour à part ça, je ne vois pas, non. Pour l'instant, ça va, mais je sens que les Allemands sont fébriles. Et encore une fois, qu'ils ont beaucoup de soucis. Bon, alors je sais que vous aussi, vous vous faites du souci, notamment par rapport aux coupures d'électricité. Et donc, comme j'ai regardé euh, le discours euh, de qui vous savez, euh, celui dont on euh, ne nomme pas le nom, n'est-ce pas euh, Donc son discours du 14 juillet dans lequel euh, il disait euh, qu'il allait faire des délestages sans trop donner de détails. Donc des délestages, c'est quoi bah, C'est alors la chasse au gaspillage, il a dit, j'ai pris des notes. Chasse au gaspillage, baisser voilà, l'électricité, l'éclairage. Euh, accélérer les énergies renouvelables, développer les véhicules qui consomment moins. Alors là, il m'a bien fait rigoler parce que lui, il va euh, en jet ou je sais pas quoi en Afrique euh, ou ailleurs. Mais bon, il faut diminuer euh, les véhicules qui consomment. Donc, c'est vraiment encore du n'importe quoi, n'est-ce pas euh, Lissage d'utilisation électrique. Alors ça, c'est intéressant, le lissage de l'utilisation électrique. Donc là, à mon avis... Derrière ces jolis trois mots, lissage de l'utilisation électrique, eh bien, il y a certainement les histoires de coupure. Hein, parce que sinon, je ne vois pas trop comment l'interpréter. Et donc, chasse au gaspillage énergétique. Voilà. Donc, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Euh, et accélérer la, la transition énergétique. Ah oui, puis il avait dit aussi, alors ça, c'est très, très intéressant. Enfin, je trouve, hein, il avait dit qu'il fallait remettre la mairie au milieu du village. Oui, oui, la mairie. Alors que, normalement, on dit remettre l'église au milieu du village. Donc, je dirais qu'il a un problème avec la religion. Hein. Petit truc que j'avais remarqué en passant, voilà. Il a un gros problème avec les églises. Alors, je ne sais pas si c'est un lapsus euh, voulu ou pas. Mais, en tout cas, c'est très révélateur. Bon, OK. Alors, eh bien, on va regarder. Hein, puisque vous m'avez posé la question, y aura-t-il des coupures électriques Donc, évidemment, pour les particuliers, hein, puisque... Les entreprises, j'en sais rien. Mais on va regarder pour les particuliers. Alors. Ah, il y a une mouche qui vient de rentrer. Non, elle est repartie. Tant mieux parce que ça m'énerve, ce genre d'insecte qui bourdonne là. Bon, alors, il va y avoir des choix. Hum, des choix à faire. Et ça va être... Euh, des choix qui vont être faits. Bon, en gros, c'est ça. Bon, OK. Ça veut dire qu'en fait, déjà, à la base, la coupe me dit que... Hum, il, va, il va y avoir vraiment des... Des, des possibilités, voilà. Plusieurs possibilités qui vont être faites. Ou plutôt, entre plusieurs possibilités, le gouvernement va choisir. Voilà, en gros, c'est ça. OK. Et ils vont vraiment le faire, hein, puisqu'on avait euh, la carte du 9 de coupe. Alors. Donc, ils ont déjà pensé à, à des alternatives. En gros, c'est ça. Hein. Comment ils vont faire Bon. Bon, bah là, effectivement. Donc là, il y a OK. Là, ouais, ouais. Ah, oui. Ah, oui, d'accord. Alors, le chevalier de coupe, normalement, c'est plutôt une bonne carte, ça. C'est un peu l'idéal. Donc, on ira regarder. Là, c'est les oppositions, éventuellement. Là, c'est des choses qui sont bloquées. Bon, ben, ça, c'est éventuellement les, les, les voitures en panne. Hein. Alors, je sais bien qu'on est sur l'électricité. Si ça se trouve, je vais avoir aussi les, les questions énergétiques ou de l'énergie. Donc, comme, effectivement, le carburant. Parce que je vois des machines à l'arrêt. Alors, machine à l'arrêt. Donc là, on serait dans les choses électriques. Ou de gaz, effectivement. Ou alors, des voitures qui n'ont plus d'essence. Et là, du coup, il y a beaucoup de, de stress. Hein. Il y a un fardeau à porter. Donc, il y a des problèmes, en gros. Hein. Il, il, faut, il faut me suivre. Hein. <rire> J'aime bien vous expliquer les cartes. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'expliquer de, un peu comment je ressors les cartes. Et puis, de toute façon, c'est leur signification de base. Mais là, il y a des trucs qui ne fonctionnent plus. Voilà, et on attend. On attend que ça refonctionne, que ça remarche. Donc oui, il va y avoir des machines qui ne vont plus fonctionner et des véhicules qui vont se retrouver sans essence. Bon, alors ça ne me dit pas s'il va y avoir des coupures, mais je vois un problème, d'accord Alors, pour les particuliers. qu'après, on va regarder là aussi. Je ne vous ai pas expliqué cette carte-là. Donc ça, c'est un idéal. Alors, c'est l'idéal. Donc ça, je vous l'ai dit, un idéal, mais auquel on risque de renoncer. Il va falloir vraiment persévérer. Alors, l'idéal, je pense que c'est les, les fameux tra tra transitions énergétiques. pardon. Vous savez, ça, c'est l'idéal du gouvernement hein, qui veut la poser, la transition énergétique. Donc, on peut y voir ça ici. Mais vous voyez que ça ne va pas être aussi facile qu'ils le pensent. Là, c'est ouais. les artisans. Donc là, les oppositions, elles vont venir des petites entreprises, par exemple, de production. D'ailleurs, regardez, derrière, il y a la forge avec le feu. Bon, évidemment, parce que ça, c'est le, c'est plutôt euh, le, les artisans euh, du passé, si vous voulez, qui, qui faisaient euh, des choses dans le feu, hein, enfin la forge et tout. Mais là, moi, j'y vois plutôt les petites entreprises artisanales qui doivent produire, donc des biens, peu importe lesquels, et qui vont avoir besoin soit d'électricité, soit de gaz, par exemple. Et là, il y a des oppositions, justement. C'est-à-dire que les petites entreprises ne vont pas être contentes des mesures qui vont être justement mises en place par le gouvernement. Bon, il y a bien des, des choses qui vont être mises en place. Des annonces. Voilà. Alors, je toujours pas les coupures, mais on va regarder justement si c'est pas ça qui va arriver après. Hein. Alors là, il y a quelqu'un, ah bah oui, ok, ouais, ouais. Bon, ça c'est Vlad, j'allais dire, il y a quelqu'un qui arrive là, mais ça c'est souvent Vlad que j'ai, hein, comme vous le savez, le chef de guerre, hein, donc euh, c'est pour ça que c'est lui. Hein. Là, en fait, il continue, il continue ses mesures, et ça va se traduire par le fait qu'il va falloir, de notre côté à nous, rééquilibrer les choses. Bon. Donc ça, c'est une information qui dit qu'en fait, bah, on n'est pas sorti de l'auberge, en gros, <rire> concernant les, les problèmes énergétiques. Puisque lui, encore une fois, c'est vraiment lui, hein, il continue, il continue. Hein, ça, c'est la carte, euh, bah on a pris une décision et puis on s'y tient et on avance. Donc c'est ça. Et encore une fois, là, bah, on est obligé d'équilibrer les choses. Donc équilibrer les choses, comme j'étais partie sur les coupures de courant, euh, pour moi, je crois qu'on est dans le thème. Hein, donc pour équilibrer les choses, oui. En France, hein, il va falloir qu'effectivement, il coupe. Hein. Qui c'est qu'on a Et qui c'est qui arrive ici Le diable. Ben oui. Donc, c'est encore euh, de, du despotisme. Hein. C'est-à-dire que ça va être encore des mesures. Euh, en, alors, c'est pas en dépit du bon sens. C'est pas ça, je veux dire. Mais c'est des mesures vraiment pour asservir. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Je ne sors pas si souvent que ça, lui. Mais ces derniers temps, quand même... Euh, il sort plus souvent, on va dire, parce que généralement c'est une carte qu'on sort pas comme tout le temps. Hein. Mais là, je trouve que dès que je parle des, des questions énergétiques, hop, il est là. Donc euh, oui, alors il y a des histoires de sous là-dedans, évidemment. Voyez, regardez. Et puis on va arrêter là. Donc ça, en fait, ils vont bien, à mon avis, hein, mais vraiment, euh, j'ai vraiment le, le sentiment que c'est ce que le jeu veut me dire, ils vont bien faire des coupures qui vont donc conduire les artisans à protester, parce qu'ils ne pourront plus produire autant qu'ils veulent, donc ça risque de les mettre en dépôt de bilan, par exemple. Hein. Euh, Vlad va continuer, donc malheureusement, il n'y aura pas d'amélioration à ce niveau-là. Et au niveau donc, de, des gens qui, euh, voilà, qui décident, eh bien ils vont prendre des mesures, euh, alors, effectivement, en relation avec l'énergie, hein, on peut y voir ça aussi, Ici, avec cette carte-là, mais surtout des mesures, voilà, qui vont se traduire par des gens qui vont pleurer, qui vont se plaindre, qui vont être blessés, donc qui vont souffrir, qui vont souffrir de, de, cette, comment dire, de cette réduction de l'énergie. Mais peu importe, vous voyez que peu importe, la personne ici, elle est fourbe, elle est malhonnête, elle est méchante. Elle se fiche complètement qu'il y ait des gens qui, qui pleurent les pertes, donc ça peut être des pertes financières ou... Euh, j'ai peur qu'il y ait des drames humains, moi, même moi, voyez, avec une carte comme ça. Hein c'est déjà arrivé il y a quelques années, ça m'avait beaucoup choqué, une vieille dame, 80, 88 ans, je ne sais plus exactement, qui avait été retrouvée, frigorifiée dans son appartement, c'était il y a bien 6-7 ans de ça, hein, facilement. Et ça m'avait beaucoup choqué, parce que ça ne devrait pas être admissible, ce genre de choses. Voilà, et bien c'est à ça que je pense. Des gens euh, qui vont se retrouver sans chauffage, sans voir euh, sans électricité, parce que le prix l'augmente aussi. Hein. Donc il euh, y a ça aussi. Il n'y a pas que les coupures, il y a aussi le fait que ça devait devenir euh, hors de prix. Et donc vous avez celui-ci qui est derrière. Donc c'est pas bon. Drame humain, mais on s'en fiche, on continue. Donc oui. Alors, on va regarder rapidement avec le. Avec le Dixit. Je sais que je vous aimez bien. C'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, regardez. Hop Dans Mon petit bazar. Voilà, j'ai tout ça dans excite. On va prendre celui-là. Allez, on va regarder. Ah, puis on avait encore un autre là. J'ai oublié, tiens, encore un là. On va peut-être le rajouter après. Donc, pour répondre à la question, oui, coupure, que ce soit énergétique ou euh, des limitations au niveau, de toute façon, du, du gaz, très certainement. Et qui va se traduire par des grosses euh, des, des grosses protestations de la part des artisans, surtout. Hein. Et bien sûr, des drames. Deux personnes qui auront du mal à chauffer ou à, ou à s'éclairer, tout simplement. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais quand même vous la montrer. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui pleure. Alors, je ne vais pas regarder trop les en dessous parce qu'il y en a plein d'autres. Mais c'est vraiment la tristesse. Hein. C'est une jeune fille ou une petite fille qui pleure. Bon, voilà. Enfin, qui est, qui est triste. Donc, oui, c est, il va y avoir des, des problèmes. Bon, on va quand même demander au Dixit. Au niveau des, donc, euh, des coupures électriques, on va rester. C'est juste un, un tirage un petit peu complémentaire. Donc, on va regarder un peu comment les gens vont réagir un petit peu avec euh, ce qui va arriver, hein, s'il va y avoir des protestations, des manifestations, des revendications, enfin, que sais-je. Voilà, tous les mentions. OK, par rapport donc aux problèmes électriques. Alors, il y a des choses qui arrivent lentement. Alors là, il y a les outils de travail. Ouais, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, euh, les, les problèmes arrivent lentement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Il y a des problèmes qui vont escalader. On voit très bien, là, on, on voit deux jambes donc, qui, qui escaladent. Il y a une escalade de des problèmes de quand, quand on est un ligoté, enfin, de pas d'esclavage, mais enfin, on ne peut plus produire ce que l'on veut. Et comme on veut. Parce qu'il y a un manque de manque de matières premières. D'ailleurs, on le voit ici aussi chez nous. Hein. Manque de matières premières, manque de carburant, manque de... Bah, d'électricité par la suite, quoi. Et ça arrive lentement, mais sûrement. Bon, ok. Donc, il va y avoir vraiment, vraiment des problèmes de production. C'est surtout ça que je vois. Hein. Alors, au niveau des particuliers, est-ce que les gens... Il y en a deux qui vont les sortir. Est-ce que les gens vont euh, un peu se réveiller ou pas rapport aux mesures qui arrivent alors là on fait peur aux gens d'accord surtout pour les questions de nourriture d'ailleurs c'est amusant ça ouais là bah ça c'est euh, la france qui risque de se retrouver isolée mais aussi euh, notre cher Caligula ah oui c'est peut-être peut-être d'ailleurs c'est peut-être plus lui d'ailleurs ok Là, ils continuent pardon, leur guéguerre. Hein c'est un peu ça. Et là, on a bien les histoires de voitures. Bon. Mais c'est aussi l'amusement. Bon, on va regarder un peu tout ça. C'est un peu bizarre. Alors, Je vais voir si j'ai si des idées qui arrivent. Ouais. Ah, mais il y en a qui vont aller faire des stocks <rire> il y a des gens qui vont se dépêcher d'aller euh, approvisionner, parce que c'est la course hein, d'aller approvisionner leur caddie pour moi ouais, bon ok donc il y a des gens fait, quand même qui vont se réveiller mais ça va être plus pour aller faire des stocks c'est souvent des personnes âgées d'ailleurs c'est la carte carta qu'elle dit hein. bon, elle ne va pas critiquer après ok, alors là bah oui, c'est si c'est Caligula hein. Il est en train d'enterrer euh, plein de choses. C'est le faux soyeur de la, de la France. Moi, je vois comme ça. Hein. Mais en même temps, il va être de plus en plus isolé. C'est-à-dire que de toute façon, comme ça va construire à la catastrophe, euh, on va dire, euh, voilà, euh, à tout niveau, hein, que ce soit sur le plan humain ou que ce soit sur le plan euh, industriel, ou ce que vous voulez, ou commercial, c'est clair qu'il y a des gens... Ça va les atteindre directement porte-monnaie, dans leur bien-être aussi. Et ils risquent de se retrouver de plus en plus isolés sur le radeau de la méduse, là. <rire> je crois que c'est une méduse, hein. Et avec des, des requins. Donc ça va, en fait, cette guerre qui veut à tout prix, et puis surtout la transition énergétique qu'il veut à tout prix, plus les coupures, plus, plus, plus, et eh bien ça va le... affaiblir sa position. Il est en train de creuser sa propre tombe. moi C'est comme ça que je le vois. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a alors là, il y a des annonces qui vont être faites. Ok. D'accord. C'est encore les trucs de laboratoire, ça. Ce n'est pas les, les maladies. Non, C'est pas ça. C'est un peu les trucs qu'on veut nous vendre à tout prix, euh, comme les voitures électriques. Donc là, on va nous faire des annonces, euh, plutôt euh, genre euh, utiliser les, les toutes naturelles. Enfin, c'est un peu ça. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a alors, un renard en dessous, un renard au-dessus. Donc, ça sent un peu la traîtrise. Et c'est aussi euh, les questions de déplacement. Donc, attention au niveau des voitures. Oui, il va y avoir un problème de déplacement. Alors, passe-carburant, par exemple, hein, comme au Sri Lanka, hein, vous savez ce qui s'est passé là-bas, ils ont le passe-carburant. C'est pas impossible, hein, parce qu'il y a des petites euh, des petites horloges, là, des petites montres. Donc, on peut y voir, effectivement, par exemple, on a le droit d'aller de, de, faire le plein de telle heure à telle heure, ou pour tel montant, enfin, il y a des trucs de limitation, là. Oui. Et puis, il y a des renards. Donc, c'est tromperie. Pas ce carburant, ici, moi, je le vois là. Ici, on se dépêche d'aller faire des stocks, parce qu'on fait peur aux gens. Puis, en plus, il y a la question de nourriture. L'autre qui creuse sa propre tombe, et là, euh, ben, on nous casse les pieds. Pour euh, des trucs de laboratoire qui, en fait, euh, voilà, euh, la propagande. Ok. Mais je ne vois pas les gens euh, réagir de façon, euh, on va dire, énervée. Pour l'instant. Non, c'est plutôt euh, un peu comme les Allemands. Euh, on se prépare. C'est un peu ça, en fait. Ouais, il y, y a de la déprime. Il hein. y a de la déprime dans l'air. Hein. Ouais. C'est marrant, c'est pas la colère que je vois moi, c'est plutôt euh, le pessimisme, on baisse les bras, euh, pff, on n'en peut plus, enfin c'est plutôt ça la solitude. Alors là, il y a une licorne. Alors j'espère que ça veut pas dire qu'elle est protégée, l'autre, parce qu'il m'énerve. Bon, ici. Là il y a des cadeaux. Ah hein, d'accord. Donc là, il peut y avoir par exemple des, des aides pour justement investir dans les nouveaux trucs qui sont en train de mettre au point. Alors les fameuses énergies renouvelables. Moi, c'est ce que c'est ce que je vois. Donc, on, a, on offre des aides. Bon, pour les panneaux solaires, par exemple, je crois que ça existe déjà. En tout cas, chez nous, je, je sais qu'on doit pouvoir déduire une partie ou être remboursé par les impôts, enfin, pour je ne sais plus quel montant. Il enfin, y, y a ce genre de choses. Et là, ça me fait penser à ça. On offre, euh, on offre des fleurs. Donc, il y a des aides, il y a des cadeaux qui vont être faits pour aider les gens à. Investir dans des choses, on va dire, naturelles, entre guillemets, hein, parce que panneaux solaires, euh, c'est bien, oui, mais d'un autre côté, euh, pour les produire, il faut aussi abîmer la nature. Donc, vous voyez, en fait, on n'a jamais vraiment euh, des choses parfaites. Oui, l'énergie libre, bah oui, je sais bien, mais le pauvre Tesla, il a trouvé personne pour investir dans son projet parce que ça rapportait pas de sous. Voilà, déjà à l'époque, euh, bonjour les industriels, ah bah non, ça rapporte pas d'argent, bah non, on ne va pas aider, alors. On veut pas le bien de l'humanité, nous, on veut faire de l'argent. Hein, parce que si, euh, si tout le monde avait investi dans le projet de Tesla, eh ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, alors, ici, il y a encore des choses de déplacement. Alors, ça ne veut pas dire que les gens, ils vont euh, se déplacer en skateboard. Mais, euh, <rire> on n'en est pas loin. Hein. Moi, j'ai envie de dire que les histoires de, de limitation de carburant que je vois ici, eh hein, bien, je crois que les, les gens vont effectivement privilégier D'autres moyens de déplacement. Alors, ça peut être la mobilette, ça peut être le vélo. Euh, bon, le skateboard, non, ça c'est une petite plaisanterie que je fais, mais la trottinette, enfin j'en sais rien. Il y a, y a un autre moyen de se déplacer, là. Ok. Euh, donc, donc, donc. Euh, donc, je ne vois pas les gens en colère pour l'instant. Hein, non. Je vois plutôt que les gens se préparent ou s'adaptent. Qui est pas bon signe, hein. Il faudrait, il faudrait s'énerver un peu quand même, parce que passe par ci passe par là passe partout passe muraille, c'est toujours le contrôle. Hein. Alors là, il y a les outils de travail. Ok, on va voir. Ça peut être les aménagements. Hein. Là, ah ben oui, il est protégé effectivement par euh, Ursula. Ouais. Il creuse sa tombe, mais il a toujours un soutien de cette femme-là. Hein. Toujours. Là, alors là, c'est des aides, ouais, mais d'un autre côté, euh, c'est curieux parce que c'est comme si les enfants allaient toucher. C'est une fausse protection. ouais, c'est plutôt ça, en fait. Donc là, on donne des aides, oui, c'est ça. On donne des aides pour passer à des, des énergies éventuellement plus naturelles, vous hein, voyez bien ici. Hein, c'est euh, la nature. Mais c'est une fausse protection. C'est-à-dire que sous couvert de protéger du froid, c'est ce qui va se passer, hein, eh bien, on enferme. Donc, attention, danger. Et là, alors là, il y a un truc mondial qui se passe. Ouais, la mère nature, on peut dire éventuellement. On va regarder ce que c'est. Je ne sais pas. Et on va regarder aussi ce que c'est, là. Bon. Il y a deux qui veulent sortir, donc on va prendre deux, hein éventuellement ici, toujours cette protection, hein. il a toujours des protections, hein. c'est énervant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ouais. Alors là, en fait, j'ai deux histoires. Hein. J'ai déjà les gens qui vont aller faire des stocks de nourriture. J'ai le pessimisme, la détresse, euh, la dépression, la solitude. Mais en même temps, j'ai bien ici le problème des outils de travail qui ressort On détruit tout. L'outil de production français est détruit. Et il y a vraiment des choses que l'on ne pourra plus avoir. On n'arrive pas à atteindre un certain niveau. Bon, ok. Bon, ça, c'est clair. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Ah, ben, on a notre papier robot, là. Qu'est-ce euh, que c'est, celui-là Je ne sais pas. <rire> J'ai du mal à interpréter cette carte. Ah robotisé. Je ne sais pas qu'ici qui est robotisé. On voit bien ici, il y a un espèce de cadran, un truc de contrôle. Ah oui, alors attendez, parce que c'est ce que veut Ursula en fait. Elle veut robotiser les gens. Ah mais On voit bien le robot en plus, je suis en train de regarder là. Il y a, il y a des, des espèces de plaques. Je sais pas si vous voyez sur la carte. C'est bien un robot. Hein. Et là en fait aussi sur le visage. Il faut vraiment bien, bien prendre le temps de regarder la carte. Donc elle veut tout robotiser. Elle, elle veut tout automatiser. D'accord, ouais, et là, qu'est-ce qu'on a ah, Mais c'est du pipeau tout ça. En fait, les mesures qu'ils vont prendre, euh, énergie renouvelable, etc., etc., c'est plus être, donc c'est fictif, et ça va plus conduire à l'appauvrissement et à la pauvreté qu'autre chose. C'est une fausse protection. Donc il ne faut pas écouter leur discours, hein. Et là, alors là, bah là, on a bien les questions électriques. Et donc là, on a euh, les questions d'équilibre. Alors, les questions électriques, les questions d'équilibre. C'est toujours le passe climat. Hein. On va encore nous dire que c'est euh, encore positif, c'est bénéfique, c'est pour l'équilibre de la planète. C'est encore ça que je ressors, moi. Ouais. Mais tout ça, c'est des tromperies. Hein. Mais les gens, ils vont s'adapter quelque part. C'est marrant. Bon, je vois pas de... Non, je vois pas de révolte. Hein. Je suis désolée, mais je ne vois pas. En tout cas, c'est pas sorti. On va regarder pourquoi est-ce qu'elle veut robotiser les, les gens ici. C'est exactement c'est quoi son plan à elle. Ouais. Donc, elle veut accélérer quelque chose. C'est bien le but à atteindre donc elle a les yeux fixés sur le but à atteindre un peu bizarre cette carte là hein. mais là on, on, on encoche une flèche on a les yeux fixés sur l'horizon alors moi je me demande si c'est pas l'intelligence artificielle tout simplement ici c'est pour ça qu'on aurait les robots en fait ça c'est le plan de ursula euh, je suis pas du tout au courant des nouvelles mesures lois projets ou quoi que ce soit concernant l'ia mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Et ça, c'est le nouveau projet. C'est amusant, ça, que ça sorte. Ouais. Et vous voyez, il y a toujours la tromperie derrière les renards. C'est ce qu'elle a en tête. Alors, donc c'est là les robots, en fait. L'intelligence artificielle, voilà. C'est pour mieux manger les gens. Et c'est toujours le, sous le couvert de, de quelque chose qui est euh, positif. Mais c'est un masque. Parce que la vérité, c'est que ça va être générateur de beaucoup de souffrance. Ah, on nous vend toujours les trucs pour notre bien. Mais en fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon du tout. Et puis en plus, ça fait penser que là... Regardez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a huit personnes masquées, donc on ne sait pas si elles sont humaines. Et il y en a une qui est humaine. Donc pour moi, c'est de la déshumanisation, tout ça. On rend les gens comme des robots par le biais de l'IA. Vous savez ce que c'est, hein d'accord Et à la fin, bon, bah, de toute façon, on se fait manger. Et à la fin, bah, c'est euh, la fin de l'humanité. quoi. Je vais un peu loin, je sais bien, dans les cartes. Mais en fait, je suis en train d'être de, de, branchée sur euh, ce que veut Ursula. Et en fait, c'est ce qu'elle veut. Et elle accélère. Hein. Alors, est-ce qu'il va y arriver ben, Dans la Bible, ils disent que c'est ça. Hein. Si vous lisez la Bible, c'est ce qu'il dit, hein. c'est ce qui est écrit. Hein. Vous savez que la Bible, ce n'est rien d'autre que la voix des prophètes, hein, qui ne se connaissaient pas les uns les autres, et qui, à 600 années de différence pour certains, ils ont écrit la même chose. Hein. Donc, attention, hein, ce n'est pas de la propagande, la Bible. Hein. En fait, ce qui est arrivé, dans tout ce qui a été prophétisé par la Bible, pour l'instant, c'est arrivé. Je vous conseille euh, d'aller voir euh, éventuellement les émissions du docteur Pierre Gilbert à ce sujet, il le dit. Hein. Mais euh, disons que la Bible le dit bien, on va vers ça. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, mais bon. C'est quand même remarquable. Alors, je ne vais pas dire que ça, fera, ça sera tout de suite, hein. ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, enfin bref, mais il y a quelque chose là qu'ils veulent, qui veulent mettre en place. Donc, il faut vraiment se préserver. Ouais. Donc, la seule solution pour s'en préserver, c'est continuer finalement à... Vous voyez, les totems euh, de, de la, des animaux, donc la nature, continuer finalement à se rapprocher de la nature et des, des livres. Il faut qu'on continue à être intelligent et à réfléchir. pour nous protéger. C'est Les totems, totems c'est fait pour se protéger aussi. Hein. Parce que sinon, euh, on, va être, euh, on va devenir comme ça. Bon. En tout cas, c'est leur prochain plan. Déshumaniser les gens avec l'IA. Ne me demandez pas ce que c'est. Hein D'accord Bon. Ok. Alors, moi, je vois pas de, non, ne vois pas de révolte. Est-ce qu'il y aura des révoltes On va demander, mais... Euh... Bof. Non, c'est le diable qui est content. Là, il continue sa petite cuisine. Non. Ah oui, puis alors, vous avez peut-être du mal à voir sur la carte. Je vais la rapprocher un peu. C'est qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de sortir de son lit, apparemment. Oui, c'est ça. Qui est en train de se réveiller. Ouais Et qui voit qu'il a le diable juste à côté. Qui est en train de faire sa petite mixture. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir un réveil des consciences oui. Mais pas de, de révolte. Non. Par contre, je crois qu'il y a certaines personnes qui vont commencer à avoir la trouille. Oui. Alors là, on a les flammes. Et là, on a... Euh, je, <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très difficile d'interpréter cette carte-là. Une espèce de monstre. Okay. mais je vois toujours pas de révolte non parce qu'il y a trop d'enfumage il y a trop d'enfumage donc le seul finalement dont on nous rebat les oreilles c'est le roi de l'est alors lui c'est bon on y va hein. c'est un peu lui je pense que là on... c'est un peu le, le, le croque mitaine quoi c'est un peu ça hein. c'est lui le méchant avec la guerre hein. Mais tout ça, c'est de l'enfumage. Les gens n'arrivent pas à voir la réalité. Mis à part une petite catégorie de personnes qui commencent à se dire, il euh, y a des trucs là qui se passent. c'est pas net. Mais sinon, euh, les gens sont focusés sur la guerre et sur l'enfumage ici. Vous voyez, plus, moins, plus, moins. C'est... Euh, c'est neutre, quoi. On ne voit plus la réalité. On ne, on ne voit plus ce qui se passe. Donc, la révolte, non. Je ne vois pas la tromperie c'est déformations de la réalité aussi Et il y en a toujours un qui est aux commandes d'accord le jeu me dit simplement qu'il faut vraiment faire attention aux enfants parce que tout est chamboulé pour eux aussi hein. ils veulent aussi tout détruire en ce qui concerne les enfants hein. Ils veulent aussi euh, continuer à nous affamer. <rire> Celle-là, je l'ai sorti pour Annie. Annie, vous, vous reconnaîtrez. Hein, J'avais parlé de cette carte-là, si vous m'écoutez. Alors, ça, cette carte-là, elle n'est pas mauvaise. Hein. C'est plutôt, en fait, euh, la carte de la protection. Protection du foyer. Voilà. Solidité. Euh, bon. Revenir à des choses un peu euh, du passé, en fait. Mais des choses euh, fonctionnelles. Ouais. C'est-à-dire que pour pallier.. Les, les manques, les pénuries qui sont en train de nous mettre en place, il va falloir déjà protéger le foyer et puis revenir à des choses, encore une fois, du passé. Hein. Alors, ce ne pas dire qu'il faut retricoter, mais revenir à des solutions d'antan. C'est de la fumée, là, qui sort. Ouais. Pour éviter d'avoir froid en hiver, par exemple. Donc, bien se couvrir aussi, hein. Et puis, vraiment, vraiment, c'est les solutions individuelles. Pensez aux solutions individuelles, parce que sinon, c'est pas la peine, il n'y aura rien dans votre frigo. Je sais que Bill Gates, il a il a acheté... Excusez-moi, je n'ai pas le chiffre en tête. Je ne sais pas combien de milliers d'hectares de terrain, de, de surface agricole, voilà, pour avoir le contrôle au niveau de l'alimentation mondiale. Donc faites attention, ce gars-là, il est très dangereux. Et aussi, il veut qu'on mange des insectes. Ça me fait penser à ça aussi. Hein. Il avait dit qu'il voulait que les gens euh, se mettent euh, à manger des insectes. Vous les avez ici aussi. Hein, dans notre frigo, on trouvera des insectes maintenant. Bon, alors je vous ai sorti plein de choses. Donc je ne vois pas de révolte. Je vois plutôt, en fait, une adaptation. C'est-à-dire que les gens vont aller faire des stocks. Mais il va y avoir un outil de production qui va disparaître, qui va être détruit. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Euh, les enfants, attention sont en danger, sont toujours en danger. Les questions de nourriture ici. Ursula qui veut faire, euh, qui veut tous nous rendre robotisés, d'une façon ou d'une autre. Et là, les gens qui vont s'adapter. Hein. C'est Pourquoi est-ce que les gens ne se révoltent pas On va peut peut-être poser la question dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que les gens ne disent rien Alors là, ça voudrait dire qu'ils sont, ils ont bu trop de, <rire> de choses bizarres. Bah, ben, on peut y voir la soupe, hein, même si c'est pas de la soupe. La soupe diabolique c'est pas impossible hein. j'ai une amie euh, qui se reconnaîtra qui m'a dit que ça rendait les gens euh, soumis voilà la fameuse soupe il ya de ça hein. alors pas tout le monde hein, mais une grande partie euh, oui d'ailleurs regardez qu'est ce qu'on a on a les trucs médical sous forme d'araignée ouais ça me penser aussi, vous savez, il y a l'espèce de truc avec les tentacules, là, dans le pic-pic, là. Je ne sais pas si vous avez vu. Il faudrait aller regarder sur Odyssée, d'accord Vous allez trouver les vidéos à ce sujet, ça fait peur. J'avoue que là, le film Alien, bonjour, ça fait un peu ça, ça fait penser un peu à ça. Vous savez, dedans, dans le Pfi, pas que, mais en tout cas dans celui-là, sûr, il y a un truc comme ça, voilà, je vous fais, avec les tentacules. Et ça me fait penser à ça. Et en fait, euh, bah, ça prend le contrôle. Hein. Tu sais, ça fait penser qu'il y a un, un livre, ou plutôt une série, qu'il faut absolument que vous lisiez, si vous aimez un peu la science-fiction thriller. C'est euh, le, le film... Enfin, le, pardon, pas le film. Quoique, je crois qu'il va y avoir un film aussi. Euh, les livres de Dean Koontz, que vous connaissez peut-être. Dean, D-E-A-N, Koontz, K-O-O-N-T-Z. Moi, c'est un de mes auteurs favoris. Je le mets juste en dessous de Stephen King, mais pas très loin. Et qui a écrit... Euh, alors, attendez, comment ça s'appelle Ah, parce que... Il y a les titres allemands que j'ai en tête et les titres français. C'est la chambre des murmures. Le premier, ça s'appelait comment Ah oui, ça s'appelait Dark Web. Dark Web. v -E -B. Ça, c'est le premier de la série avec Jane Hawke, qui, qui est l'héroïne. Et c'est justement des choses de contrôle. Contrôler la population, contrôler le cerveau. C'est génial. Franchement, euh... Vous pouvez y aller, vous allez passer un bon moment. Il y a cinq livres qui sont parus pour l'instant. Et franchement, c'est Dean Kunz qui avait écrit aussi euh, euh, « c'était comment dire, La Voix des ténèbres », il me semble. C'était aussi « L'épidémie du coco euh, ». Il avait écrit ça il y a longtemps, bien, bien longtemps avant. Voilà. C'est comme si, en fait, il, a, il avait déjà vu le scénario qu'on allait nous, nous, nous donner. C'est très amusant. Enfin bref. Et donc, ça m'a fait penser à son livre, ça. Alors, oui, donc, pourquoi est-ce que les gens ne réagissent pas Ben... Ouais. Euh, il peut y avoir, effectivement, la relation avec la Voilà. C'est aussi parce que... Bon, ils ne réfléchissent plus. Ouais, d'accord Bon, ben, ça, de toute façon... Je... Alors, ça, normalement, c'est quand on lave son linge. Ouais. Je ne vois pas trop... Ah, oui, les scandales. D'accord oui, parce que il faut attendre aussi que les scandales continuent d'éclater. Il y a peut-être de ça aussi. Ça va sortir, les histoires de linge sale. En, voilà, on lave, on lave son linge. Donc, pour moi, c'est les scandales qui vont faire domino. Bon, ça veut dire que, pour l'instant, les gens sont pas encore euh, prêts parce qu'il manque d'informations. Mais que quand il y a des scandales, ici, qui vont être révélés, ça, il va y avoir un effet domino. Donc, c'est encore un peu prématuré. Et puis, ça, c'est aussi euh, les connaissances, hein. Voilà, il y a les gens qui ne s'informent pas. Alors, oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, ben, on n'a pas encore l'information. Elle est encore ligotée. Hein. Donc, on ne peut pas vraiment encore agir. Voilà, donc ça, c'est les mauvais qui sont les rois, les reptiliens, par exemple. Hein. Même si c'est une grenouille, c'est pas grave. Alors, on va regarder. À partir du moment où on aura les scandales qui vont être révélés, parce que ça remonte, ça remonte, ça remonte, hein, les effets. Qu'est-ce qui va se passer Voilà, on va bien avoir une tromperie qui va être révélée. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et c'est pour ça qu'ils accélèrent, qu'ils accélèrent à, à toute berzingue. Parce qu'ils savent que dès qu'il y aura la vérité qui va ressortir, tout va s'écrouler. Et c'est pour ça qu'ils y vont à fond avec les histoires de transition, machin, et truc. Mais d'un autre côté, moi, je pense qu'ils vont avoir du mal parce que c'est trop tôt. Mais euh, bon, hein alors, on va regarder encore. Ouais. Puis il y a des questions de guerre aussi, d'accord. Il y a tout ça, à la, tout, tout, tout à la fois. Alors là, il y a le couronnement de quelqu'un. Il y a le couronnement de quelqu'un. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire Il y a les enfants. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que c'est Donald qui ressurgit C'est bien possible hein, que euh, ce qui va se passer aux États-Unis, euh, c'est ça ait une influence. Parce que là, il y a quelqu'un qui va être. Alors, couronné, euh, bon. En tout cas, qui va avoir le pouvoir. Moi, j'ai les enfants. C'est pour ça que j'ai pensé à Donald. Hein, Puisque la question des enfants est importante pour lui. Et là, il y a quelqu'un qui a bien avoir un succès. Écoutez, vous savez ce que je pense Moi, je pense que ce qui va arriver aux États-Unis, ça pourrait bien enfin permettre aux langues de se délier. C'est-à-dire que la vérité refasse surface, notamment avec les scandales. Et que c'est là qu'enfin, on pourrait avoir des trucs qui se oui, on, qui se cassent la figure. Donc il va falloir attendre vraiment la fin d'année, notamment les, les mid, euh, mid term dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, pour qu'il y ait des choses qui bougent. Parce que là, vous voyez, il y aura de la lumière qui sera faite. On jette les filets et on ramasse. Donc on récolte. Donc, c'est pas mal. Bon, on va arrêter là parce que je vais vous, sortir, vous sortir toutes les cartes du jeu, ça frappe trop. Mais euh, c'est bien euh, au niveau des, des US que ça bouge. Hein. Et c'est bien quelqu'un qui s'engage pour les enfants, là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, c'est quelqu'un, vous voyez, qui, hop, on voit que les jambes, hein, donc on sait pas qui c'est, mais qui gravit les échelons. Hein, c'est vraiment ça. Et là, eh ben. Euh, au moment où il euh, y aura les, ces fameuses mid-term, il y aura quelque chose qui va se poser au niveau de la guerre. Là, là on peut avoir peut-être une trêve, j'espère. Après, euh, après euh, l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Hein. Euh, bon, euh, si euh, Ursula veut continuer sa guéguerre, évidemment. Euh, mais euh, du côté des US, ça peut se désengager. Et ce serait peut-être pas mal. Hein. Bon. Voilà. Bon, on va arrêter là. Donc, euh, révolte, non. Parce que. Euh, comme me l'a dit très justement une de mes amies, eh bien, il euh, y a de ça qui a été mangé, qui a été bu. Et du coup, eh bien, il y a ça à l'intérieur. Hein, C'est la prise de contrôle ici. Vous voyez bien, hein, C'est pas mal cette carte-là, tiens. Il faut vraiment que, que vous allez regarder sur Odyssée parce qu'il vous explique vraiment, vraiment ce qui peut se passer euh, dans le pire des cas, hein, d'accord Peut-être pas tout le monde, hein, Mais pour ceux qui ont pris la soupe. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Bon, je vous fais la bise et puis ben, je vous dis à bientôt. Je vous bavarde comme d'habitude. En tout cas, j'espère que la, la vidéo vous a plu. Donc, euh, solution individuelle, préparez-vous. Et puis, ben, on continue d'espérer. Hein. À bientôt. Au revoir.